Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons apprendre le verbe. Pour ça j'ai partagé la vidéo en trois parties. Première partie, ben, on va apprendre qu'est-ce que c'est un verbe, c'est peut-être le plus important, non Deuxième partie, nous allons apprendre finalement qu'il existe différents types de verbes. Et ensuite, troisième partie, nous allons apprendre à trouver ces verbes dans les phrases grâce à deux techniques complètement différentes. Est-ce que vous êtes prêts à tout connaître sur le verbe C'est parti La définition. Le verbe est un mot ou un groupe de mots qui exprime l'action ou l'état du sujet. Si tu n'as pas tout à fait compris, ne t'inquiète pas, pour l'instant c'est normal. Mais nous allons essayer de comprendre tout ça grâce à deux exemples pour commencer. Attention, premier exemple. Yasmine joue avec ses amis. Nous avons Yasmine, c'est le sujet, c'est la personne, là, il va se passer quelque chose. Et nous avons une action, l'action de joue. Yasmine ne se gratte pas la tête, non, elle joue. Yasmine joue avec ses amis. Du coup, jouer, c'est bien l'action, et eh bien l'action, c'est le verbe. Oui, mais attention, le verbe, ce n'est pas toujours l'action, puisque dans ma définition, on parle aussi d'état. Deuxième phrase exemple. Yasmine paraît malade, ici il y a un état de Yasmine, elle paraît malade. Du coup, paraître ici, c'est le verbe. Yasmine paraît malade. Attention, essayons encore de comprendre un peu mieux ce que c'est ce verbe. Nous allons maintenant voir deux types de verbes. Premier grand type de verbe, tu vas voir, c'est le plus facile. Nous avons les verbes. D'action. Derrière ce type, cette catégorie de verbes, mais se cachent tout simplement les verbes qui expriment une action faite ou subie. Petit moyen mémotechnique action, action. Les verbes d'action expriment une action. Nous allons voir que les verbes d'action sont très faciles à mimer. Oui, oui, je te le promets, regarde. Et là, je suis en train de mimer tout simplement le verbe manger. C'est un verbe d'action, c'est une action, je suis en train de... ...manger. Donc, verbe d'action, manger. Ici, je suis tout simplement en train de mimer l'action suivante, je suis en train de... ...peindre. Du coup, peindre, c'est bien une action, du coup, c'est un verbe d'action. Dans les verbes d'action, nous avons aussi acheter, Écrire est une action. Écouter. Tenir. Balayer. Parler, comme je suis en train de faire. Calculer. Partir. Nous avons aussi courir, marcher, dormir, etc. Ce sont chaque fois des actions. Alors attention, généralement tu sais facilement les mimer, du coup tu sais que ce sont des verbes d'action. Oui, mais il n'y a pas que des verbes d'action, ce serait trop facile. Non, il y a aussi une deuxième catégorie de verbes, ça s'appelle les verbes d'état. Nous avons aussi les verbes d'état qui vont exprimer un état ou un changement d'état. Alors, petit cadeau pour toi, il y en a beaucoup moins dans la langue française, du coup, je peux même te mettre une petite liste non exhaustive, il y en a encore d'autres. Nous avons par exemple le verbe être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour, etc. Il y en a d'autres. Petit exemple de phrase avec un verbe d'état. Tu es intelligent. Oui, c'est vrai. Alors, nous avons toi, et nous avons un état, c'est est. Tu es intelligent, est est le verbe. Ah, attention, le verbe est un mot ou un groupe de mots qui change en fonction du temps ou de la personne. Alors regarde, par exemple, une petite phrase ici, aujourd'hui, donc le temps c'est là, maintenant, aujourd'hui, je regarde une vidéo. Ok, ça c'est la phrase, nous avons regarde qui est le verbe. Ça, c'est à titre informatif. Deuxième phrase, je vais maintenant changer le temps. Regarde, hier, je regardais une vidéo. Regarde, mon verbe ici a bien changé. Mais ben oui, j'ai changé le temps, du coup le verbe, il doit changer aussi. Aujourd'hui, je regarde une vidéo. devient donc, si je parle de hier, je regardais une vidéo. Mais je peux aussi changer les personnes, parce que là, je parlais en je. Attention, je change maintenant la personne. Hier, toujours, ok, nous regardions une vidéo. Là, de nouveau, ça a changé. Ici, j'ai mis nous, donc il y a plusieurs personnes, du coup, le verbe, on va plus dire « regarde », on va dire « regardions ». Hier, nous regardions une vidéo. Nous allons maintenant voir deux méthodes pour trouver les verbes dans les phrases, car oui, vos professeurs vous le demandent tout le temps. Oui, oui. La théorie nous dit de mettre tout simplement la phrase à la forme négative. « Si tu n'as rien compris... » C'est normal, toute cette grande phrase bien pompante pour dire utilise tout simplement ne pas, oui juste ça, si maintenant dans ta phrase tu sais mettre le ne pas, tu trouveras le verbe, oui mais maintenant quelques exemples, Exemple. Inès conduit ses enfants à l'école, on va essayer de rajouter ce ne pas pour trouver le verbe, je rappelle que le verbe sera entre le ne et le pas, mais on va dire ça on va dire l'inverse, Inès elle conduit ses enfants à l'école, mais comment dire l'inverse en rajoutant ne pas, attention Inès Ce qui devient Inès ne conduit pas ses enfants à l'école Le mot entre le ne et le pas ici C'est conduit, donc conduit est le verbe Deuxième phrase exemple Ismaël escalade la montagne On va rajouter ce ne et ce pas C'est parti, essaye aussi, il hein, n'y a pas que moi qui travaille Ismaël... Ce qui donne « Ismaël n'escalade pas la montagne ». Je sais ce que tu es en train de te dire, que ce n'est pas un « e mais un « n » apostrophe. Eh bien, je ne vais tout simplement pas dire « Ismaël ne escalade pas la montagne ». Ça va pas être très français, hein. Et troisième phrase, « Julien semble content de ses résultats. » Essaye tout seul, rajoute ce « ne pas ». Donc dire l'inverse de cette phrase, « Julien... » Et s'il n'est pas content, on va dire, en rajoutant « ne pas »,« Julien... » No. Julien ne semble pas content de ses résultats. Le mot ou le groupe de mots entre le ne et le pas ici, c'est semble, semble et le verbe. Il arrive parfois que la technique ne fonctionne pas. Regarde Mais que faisons-nous ici Je ne peux pas dire mais que ne faisons pas nous ici, c'est pas français. Heureusement, nous avons la deuxième technique qui consiste simplement à changer le temps de ma phrase pour trouver le verbe. Regarde, mais que faisons-nous ici est au présent. Eh bien, nous allons tout simplement mettre cette phrase à l'imparfait, comme si elle s'était déroulée hier. Mais que faisons-nous ici devient à l'imparfait, mais que faisions-nous ici Et là, qu'est-ce qui a changé Mais faisons est devenu faisions. Eh bien, c'est tout simplement mon verbe. Ce que tu dois retenir de la vidéo. Première chose. Le verbe, il en existe différents types. Nous avons les verbes d'action qui vont exprimer une action. Ils seront, eux, faciles à mimer. Nous avons aussi les verbes d'état qui vont exprimer un état d'une personne, d'un objet ou autre. Nous mettons aussi trois petits points. Parce qu'il existe d'autres types de verbes, par exemple les auxiliaires, mais je laisse à ton professeur le soin d'en parler. Deuxième chose à retenir. Le verbe change en fonction du temps ou de la personne. Ce qui veut dire que si par exemple je change mon temps, que je dis hier, alors que la phrase était au présent maintenant, eh bien ça va changer ce verbe. Si maintenant tout d'un coup je décide de me dire demain, eh bien, de nouveau, mon verbe va changer. Mais mieux encore, ça change en fonction de la personne. Ça veut dire que ça va changer si je parle d'une personne ou de plusieurs. Mon verbe changera donc en fonction du temps ou de la personne. Troisième chose que nous avons vue, c'est comment trouver le verbe. Nous avons vu deux méthodes pour ça. La première était de mettre la phrase « à la forme négative. On utilise donc le ne pas. Et ce qui se trouve entre le ne et le pas, c'est le verbe. Cette technique ne fonctionne pas tout le temps, mais dans les premières années d'études, c'est la technique qu'on va utiliser parce que les phrases sont très simples. Après, tu peux utiliser aussi l'autre technique, ou bien quand tu es plus grand, la technique qui consiste simplement à changer le temps de la phrase. Ça veut dire que si ma phrase est au présent, il suffit de la mettre à l'imparfait ou au futur. Et là, le mot qui va changer, ou l'ensemble de mots qui vont changer, c'est le verbe. J'espère que les verbes n'ont plus aucun secret pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime like, ou bien vous abonner, ça fait encore plus plaisir. Là-dessus, je vous dis à la fois prochain